Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment faire la promotion d'un contenu un petit peu borderline sur Internet. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. N'hésitez pas à recliquer pour la petite cloche et recevoir donc les notifications des prochaines vidéos que je mettrai donc en ligne sur ma chaîne. Alors, c'est un, une question qui est revenue très souvent dans les coachings, donc je vais l'aborder dans cette vidéo. Comment faire la promotion d'un contenu ou d'une activité qui semble borderline Alors, je vous explique rapidement qu'est-ce que c'est. Quand je dis borderline, je ne parle pas de vendre de la drogue, euh, des armes, etc. Je parle de faire la promotion d'un domaine d'activité qui semble être borderline, c'est-à-dire qui semble être un petit peu euh, complexe et peut-être illégal auprès de Facebook, auprès de Google, auprès de YouTube. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, coach, thérapeute, naturopathe, etc., vous travaillez peut-être dans un domaine qui est la santé. Et dans la santé, vous allez forcément avoir des mots du vocabulaire qu'il va falloir faire à très attention, il va falloir surveiller. Pourquoi Parce que chaque mot que vous allez employer peut être associé à de la médecine, médecine douce, des choses comme ça, qui vont être donc tout de suite dans les signaux d'alarme des professionnels, notamment les médecins, par exemple, euh, la DGCCRF, etc., vous pouvez également faire la promotion de bijoux, de bracelets qui vont apporter un bien-être, bien-être sur la santé, un bienfait, etc. Mais attention, là aussi, vous devez faire attention avec les mots que vous allez employer. C'est très souvent le cas quand vous allez devoir faire des campagnes publicitaires. Souvent, vous allez mettre en place une campagne sur Facebook. Facebook va vous euh, bannir ou alors va vous lancer un investissement ou fermer votre compte parce que vous avez utilisé des mots qui ne sont pas dans leurs guidelines, qui sont interdits, ou alors peut-être que votre page de destination, donc là où vous envoyez des visiteurs, c'est une page qui parle trop de santé et qui utilise trop des mots finalement associés à la médecine. Alors attention, tout ce qui est poker, tout ce qui est sexe, tout ce qui est argent, tout ce qui est santé, toutes ces choses-là, c'est très euh, encadré et voire même interdit. Il y a même également la rencontre. Toutes les choses, l'affiliation sur la rencontre, etc., tout ça, c'est interdit quasiment sur toutes les plateformes, notamment Facebook, Google et autres. Mais notamment, je pense à Facebook. Donc, consultez bien les guidelines. Qu'est-ce que les guidelines En fait, c'est finalement le, le, le, la, la bonne charte de conduite sur les différentes plateformes. Alors, je vous donner un conseil, même deux conseils, comment passer sous les radars et comment vous permettre de faire de la pub. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, comme je vous le disais, je vais vous donner des conseils pour passer... Au-delà des radars. Parce que si vous faites une publicité Facebook, vous mettez par exemple comment euh, améliorer sa santé, etc. Euh, et vous envoyez donc sur une page de capture, une page de vente, là Facebook va tout de suite vous remettre en place et non pas, enfin peut-être pas valider votre pub, mais peut-être également vous mettre un avertissement et au bout de X avertissements, vous avez à votre compte pub fermé. Donc ce n'est pas le but. Si vous faites ça, vous allez vite euh, déchanter parce que non seulement vous allez perdre votre compte pub et finalement, vous n'aurez pas de résultat escompté. Donc, ce qu'on peut faire et ce qu'il faut faire, il y a une astuce pour ça, c'est oublier la vente. Ne vendez pas votre produit directement. Je vais appeler ça la méthode sous-marin. C'est-à-dire que essayez de passer d'abord par Facebook pour faire votre publicité, passer par un site, disons, tiers et ensuite vendez. J'explique la stratégie. Vous faites votre publicité sur Facebook. Ce que vous faites, ayez pour objectif de capturer des prospects. Capturer des prospects, c'est capturer donc les emails de vos potentiels futurs clients. Vous faites une promesse forte. Vous offrez par exemple, je ne sais pas, moi vous êtes dans la santé, et eh bien, vous êtes je sais même dans la rencontre, dans la santé, peu importe. Vous faites un, ce qu'on appelle un « liste magnète cest vous faites une page de capture avec une promesse forte. Par exemple, si vous êtes dans la santé, vous pouvez proposer un e-book sur les trois principales façons de régénérer sa peau, par exemple. Et dans ces cas vous allez capturer l'email et envoyer un cadeau à votre prospect. Et vous, vous allez pouvoir en interne capturer l'email, le rentrer dans votre base d'autorépondeur et ensuite user de cette stratégie, c'est-à-dire utiliser les emails pour vendre ensuite votre produit. Alors attention, je vous mets en garde. Cette vidéo n'est pas là pour vous expliquer comment vendre un produit de la, enfin, sur la santé, comment vous autoproclamez euh, médecin ou autre si vous n'avez pas les diplômes euh, en conséquent. J'explique simplement comment passer sous les radars, notamment sur des choses qui vous paraissent correctes à vendre sur Internet, mais qui ne le sont pas aux yeux de Facebook. Facebook resserre vraiment les vis et parfois elles sont même un peu pénibles, je peux le comprendre. Donc cette stratégie-là vraiment vous explique comment passer sous les radars, mais attention encore une fois, je ne suis pas responsable de ce que vous vendez derrière. Simplement pour les personnes qui ont du mal à faire passer leur publicité, eh bien vous pouvez faire une page de capture, vous envoyez votre trafic sur la page de capture, donc vous payez vos campagnes. Ensuite, une fois que vous avez récolté les emails qui sont normalement qualifiés, eh bien vous allez pouvoir leur envoyer des séquences emails vers votre produit ou vers ce que vous vendez. Ça, c'est la première astuce. Ça permet de ne pas non plus trop euh, lever les soupçons sur euh, Facebook auprès de vous, auprès de votre activité. Et ça permet de lancer une, capture, une, une campagne de capture simple et basique. La deuxième astuce, c'est après que vous avez fait votre campagne publicitaire Facebook, vous pouvez également créer un blog. Ce que vous pouvez faire, vous créez un blog, vous faites un article. Je vous donne un exemple. Si vous êtes encore une fois dans la santé, par exemple, je ne sais pas, vous vendez des produits qui pourraient peut-être améliorer, je ne sais pas, votre. Le, euh, rajeunir finalement le vieillissement, ralentir le vieillissement de la peau, par exemple. Vous faites un article de blog sur un sujet d'actualité, un sujet de santé publique sur la peau, les bienfaits, etc. Peut-être euh, comment vieillit la peau, etc. Vous faites un article bien fait avec un bon contenu donc, sur votre blog. Dans cet article-là, vous mettez des appels à l'action. C'est-à-dire qu'au milieu de l'article, à la fin ou en haut, comme vous voulez, vous mettez des appels à l'action. Qu'est-ce que les appels à l'action Ce sont par exemple des petites boxes dans lesquelles vous mettez « Veuillez entrer votre email pour télécharger par exemple les trois conseils que je donne précisément sur comment stopper le vieillissement de la peau. » Vous mettez donc une promesse forte. Vous faites ça, vous mettez donc un champ « Prénom, email » par exemple. Vous mettez un bouton d'appel à l'action « Valider ». Et ça, vous le mettez soit au milieu, soit à la fin de notre article. La personne qui va lire l'article, va dérouler l'article, va lire le contenu et si le contenu est bien fait, à la fin de cet article, elle va pouvoir avoir l'option de proposer, d'aller de de, chercher le cadeau que vous lui proposez qui est un cadeau finalement complémentaire à l'article. Et donc, la personne va laisser spontanément son email. Et là, rebelote, vous utilisez la stratégie d'email. Par email, vous lui vendez vos produits ou vos services. Ce qui fait que, aux yeux de la DGCCRF, si les gens tombent sur votre site, vous parlez d'un sujet lambda, basique, sur une thématique bien précise, mais vous rentrez pas trop dans les détails, vous n'abordez pas des mots-clés spécifiques qui vous feront passer pour un médecin alors que vous n'êtes pas. Mais bref, vous parlez du sujet simplement et clairement, c'est tout. Par contre, le travail se passera au moment où vous allez capturer les emails. Et enfin, la stratégie donc globale, vous pouvez faire une publicité Facebook qui envoie sur votre article de blog, et sur votre article de blog, vous allez donc capturer des prospects qui vont laisser leur email. Ça, c'est une stratégie qui marche bien. Par contre, il faut savoir que le taux de conversion est peut-être un peu moindre. Les gens vont peut-être un peu moins laisser leur email. Mais avec Facebook, la magie opère puisque vous allez pouvoir ensuite recibler les gens qui ont visité votre article et qui n'ont pas laissé leur email. Donc, vous pouvez leur faire une publicité sur Facebook pour leur proposer peut-être un autre article, un autre e-book. Et vous allez pouvoir donc les recibler. Donc ça, c'est très puissant. Et ça permet, encore une fois, de passer sous les radars Facebook, d'éviter de se faire bannir son compte. Alors attention, attention, encore une fois, quand vous faites votre campagne publicitaire, faites attention aux mots-clés que vous utilisez parce que, encore une fois, si vous êtes dans la santé, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans la rencontre, ou si vous êtes dans, dans différents domaines qui sont, encore une fois, borderline, voire même interdits, n'usez pas des mots-clés qui euh, ne vous représentent pas déjà et qui sont finalement interdits par Facebook parce que vous avez des vrais problèmes. Ensuite, Globalement pour conclure cette vidéo, ayez une certaine éthique. Si vous vendez quelque chose, ne vous prenez pas pour un, un professionnel de santé, si vous ne l'êtes pas, faites attention, c'est très réglementé malgré tout. Cette vidéo vous montre simplement les principes, comment passer sous les radars de Facebook et en, mettant des, en appliquant des stratégies vraiment simples du contenu une page de capture simple, ça suffit amplement. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Également, j'ai un cadeau pour vous. Vous pouvez télécharger dans la description, il y a une formation gratuite comment trouver des clients à volonté. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit, vous rentrez votre email et vous allez recevoir ensuite le, la formation par mail. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Ciao